les amis, mon ami Camille Vallée, ancienne modératrice ou staff de Cafaction, nous demande de se TP à elle. Elle se fait piller en ce moment même, les amis. Et comme vous savez, je suis un, un parfait ami. Donc, je vais me TP à cette jeune fille pour pouvoir l'aider, les amis. Mais il faudrait que, bien sûr qu'elle me TP parce que là, ça va pas le faire, les amis. Ok, c'est bon, elle me TP, les amis. Vous êtes prêts Ça va être un gros PVP intense, à ce qui paraît. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, elle se fait attaquer par... Euh, attends, faudrait voir par Dark Eos et et d'autres gens Donc, euh, ok, intéressant, intéressant On va essayer de, de faire de notre mieux Mais, euh, là, je vois rien, en fait Je vois rien du tout Voilà, je vois rien du tout Ah, c'est bon, on voit quelque chose maintenant On va essayer de l'aider, les amis euh, si ça dure longtemps ou quoi, je vous mets un avance rapide euh, oh, j'en ai tué un Nickel, un mort Ok on va y tuer le deuxième les amis Oh ça c'est elle c'est la mauvaise euh, OK viens ici toi mon petit gars Ah euh, t'es où euh, On a récupéré un P4 j'ai vu Oh shit NON J'ai pas vu mes coeurs Oh putain je suis trop con j'ai pas vu mes coeurs Oh merde Je regardais pas mes coeurs Oh merde Oh merde <rire> J'étais trop Oh my god attendez les amis Oh my god Je suis trop con des fois dans la vie merde Ok, je vais me reprendre des heals et je vais y retourner, quêtes vous pas les amis, Alors, on va reprendre un P4, on va reprendre un T4, un truc comme ça, what the fuck, je regardais pas mes coeurs gros, je suis trop con des fois, la vie de ma mère je suis trop con, TPA Camille, euh... gros je regardais vraiment pas, je sais pas ce qui m'est arrivé gros, je regardais pas mes cœurs. what the fuck quoi, euh... ok attendez, bon on va essayer de faire de notre mieux hein, mais ça risque d'être difficile les amis, Ok, on va essayer de tuer lui avec l'épée en bleu là. Lui il est pas très bon. Lui il est pas très bon. On peut voir directement qu'il est pas très bon. Oh, je suis trop con mec. J'ai perdu euh, masse de, de pommes euh, d'or. Ça, ça me fait chier en fait. C'est juste les pommes d'or qui m'énervent. Euh, On what what, devrait peut-être. Ok. Oh, il y a du stuff là dans le coin. Il y a des joints puis tout. Il y a des pommes, des joints puis tout. Nice. Euh, la communiste. Euh, Camille est dans quelle faction en fait Ok, c'est bon. Camille est dans la RSN, des trucs comme ça. Donc, on va essayer de les tuer, eux. Euh... Ils sont pas très bons, PvP. Ils sont pas très bons, mais je dis ça, mais tu sais, moi, j'ai drop comme une merde. Oh, craft fuck. Euh, ok, nickel, on va prendre une petite pomme cheat. Ah, oh, fais chier, fais chier, fais chier. Je pensais pas devoir euh, utiliser ma pomme cheat, honnêtement. Je vais être prêt avec vous, les gars. Mais bon, hey, c'est la vie, hein. Euh... Tu t'en vas comment on, reviens Reviens, mais qu'on s'est bien, là euh, Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Craft, euh, Let's go Bouillon pas comme stuff, mec, ils prennent tellement de dégâts J'en laisse 3, ok, c'est bon. Ok. Ok, il m'en reste 3 à tuer. J'suis en 3v1 J'suis en 3v1 Reviens J'ai plus de potes. Il me reste une seule pote, les amis. Vous êtes prêts Une seule pote. C'est ici qu'on va mourir, les amis. Non, on va pas mourir. C'est un prank, les amis. C'est un prank, on va pas mourir. Oh non, on va mourir, les amis. Non, c'est un prank. On va pas mourir. On n'est pas encore mort, les amis. Oui J'en ai tué un. Ah! J'ai failli tuer, les amis. Putain de merde Ok les gars, j'ai sorti les grosses armuries, j'espère pas mourir, parce que si je mange je vais vraiment être énervé, mais bon, euh, let's go, c'est parti, on a sorti la grosse armurie, il y a encore, si je regarde, il y a encore juste Camille pour l'instant, mais au moins on est dans les claims, elle m'a mis access normalement, euh, hey, wake up. ouais, elle m'a, non, elle m'a pas mis access, merde, faudrait qu'elle m'accesse en fait, euh, euh, m Camille, access, euh, F, C, attends, pas par permission, HDV, euh, oxy on va vite fait acheter de l'Opsy. tiens, on a 64 blocs de psy comme ça, si jamais, comment on accesse F, Camille, euh, M, Camille, euh, F, Access, Manage, euh, voilà, putain, j'espère qu'ils vont revenir les gars pour qu'on puisse se fight, euh, revenez les copains, voilà, haha -ha Ah, ah c'est plus marrant là! C'est plus marrant là! C'est plus marrant! C'est plus marrant! Et bon, TP tes amis maintenant. Oh, pourquoi tu pars? Pourquoi tu pars, mec? S'il te plaît, pourquoi tu pars? J'ai dit TP toi pour PVP! T'es sérieux? Ah, oh, mais non. Il fait exprès pour me faire banner, regarde. Viens! Où je vais commencer à croire ta peur. Je vais mettre en... Ok, ça, c'était pas ça. Arrêtez un peu et viens PVP, là. Alors, ensuite, j'ai dit TP-toi pour PVP. Et TP-toi, j'ai dit. Et là, ben, je l'ai tué. Oh là là, la pauvre. Il va aller essayer de me faire ban. Quelle victime. Ah oh, bah ben, bien joué, Camille. Bien, bien, bien joué, Camille. T'es trop forte. Wallah, t'es trop forte, Camille. La vie de ma mère, gros. Je suis fier de toi. Wallah, je suis fier de toi. Yo les gars, en fait, je sais pas comment vous expliquer ça, vous voyez la dernière séquence en fait que vous venez de voir, je suis en train de faire le montage et je en train de voir que vous comprenez pas très, vous allez peut-être pas comprendre très bien qu'est-ce qui s'est passé, donc en fait, Lucas Craft, il a été voir les admins et tout, il a dit, ouais, écoute, il m'a tp-kill bla tout, blablabla, en fait, si vous avez pas compris, je n'ai pas vraiment tp-kill, parce qu'un tp-kill c'est quand tu tp quelqu'un dans la sais, genre, exemple, ouais j'ai un don, te, là chill, ça c'est un TP-kill selon moi Ou dans d'autres cir cir cir circonstances, il y a du TP-kill Mais là qu'est-ce qui est arrivé, c'est que euh, je lui ai dit, TP-toi Euh, viens, t'as peur, etc, sais je lui disais euh, Quand même de venir, parce qu'il venait d'attaquer Camille Et je me suis dit, ouais, il, il revient PVP, tu revient tes stuff, revient PVP Et il savait très très bien dans sa tête que ça allait du PVP Il s'est TP, je l'ai, je l'ai kill Et en fait, son but à lui, c'était juste d'avoir euh, une, une preuve vidéo comme quoi que j'ai TP-kill mais euh, c'était pas sur, du tout ça l'intention, l'intention c'était vraiment de se faire euh, comme vous l'avez dû voir dans les messages que j'ai envoyé à la fin j'ai montré les messages à la fin du combat euh, le but c'était vraiment de TP toi pour fight je t'ai dit, genre TP toi je t'ai dit donc c'était pour ce fight il l'a pas, il il pas, pas pris comme ça il l'a pris comme un TP kill donc selon moi c'est un putain de fils de pute je suis juste essayer de faire ban quelqu'un comme ça parce qu'il n'assume pas dans les fights. c'est un peu dommage mais bon c'est la vie et puis maintenant je vous laisse sur un petit concours je vous laisse la séquence suivante à tout de suite Yo les gars, j'ai décidé de vous faire un petit concours aujourd'hui. Assez intéressant parce que comme vous le savez les amis, je fais souvent euh, des concours sur ma, mon Twitter, etc. Mais là je me suis dit qu'il allait faire dans les commentaires de cette vidéo aussi. Donc pour participer à mon concours, je vais vous dire comment faire avant et après je vais vous dire les récompenses. Donc je vais faire gagner 12 skill bags. Donc il y aura 6 gagnants, je vais choisir 6 personnes qui vont gagner des skill bags. Et comment ça va fonctionner en fait, c'est très très très très très simple. Vu que vous me faites toujours des dons, etc. Je me suis dit que je vais vous demander quel est le meilleur truc que vous avez que, que vous avez sur Skill P&P, par exemple euh, un full space, une mété vous avez je sais pas, genre, tu sais, vous donnez moi vraiment le meilleur stuff que vous possédez, ou l'item que vous croyez qui est le plus rare que vous possédez sur Skill P&P et, euh, et puis voilà dites moi juste un petit commentaire comme ça avec un item que vous avez sur Skill P&P, que vous aimez, que vous appréciez, par exemple, moi si j'avais à choisir, je dirais que ce que je suis le plus fier, c'est d'avoir euh, casque et bot space, tu vois, moi c'est ça que je suis fier quand même, parce que ça a quand même été la galère à les obtenir, donc si j'avais à, à à, à mettre un commentaire c'est ce que je dirais donc voilà et avec ça vous allez pouvoir gagner exactement euh, deux skill bags euh, à six personnes vont gagner deux skill bags donc par exemple je vous donne un exemple euh, Robert gagne, ben Robert Gang deux skill bags et il y aura encore cinq gagnants vous comprenez ou -vous pas parfait nickel donc je vais ouvrir moi pour moi par je vais ouvrir euh, deux legendary de en espérant que je suis putain de chance aujourd'hui parce que sérieusement si ma chance elle est pas là, gros je peux aller me suicider Donc c'est parti, 32 graines de cannabis, 64 spécificiennes, 32 graines de cannabis C'est même pas de la spécificiennes, c'est la, la... Okay. ok Les amis c'est 4 euros un truc comme ça, 4 euros et c'est ça que j'obtiens Non mais n'importe quoi quoi Des pantalons euh, P4 euh, en truc, des bananes et deux skill bags Ouh Ok, j'ai au moins eu un, P4, un plastron en Pétro en Tita. Sinon, c'était vraiment de la merde! Aïe! Aïe! Quoi? Ça m'a fait mal au charme, mec, d'ouvrir ça, quoi. Ouch! Euh, je vais mettre mon joint là. Les bananes, les graines, je vais les garder. L'obsidienne le aussi. Mais le plastron, je pense que je vais le vendre. Je vais regarder à combien ça se vaut à l'HDV. Il y a eu un P4 à. 4000. Euh, je sais pas. Je vais le mettre peut-être à 2000. HDV add euh, 2500. Comme ça, c'est déjà mieux que rien. J'espère au moins que quelqu'un va l'acheter. Avec ça, je vais pouvoir euh, m'acheter des pépites de space. Et compléter mon objectif pour obtenir encore plus de space. Sur ce, je vous laisse les amis. Et puis, j'espère que la vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.